Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me trouve dans un appartement qui va se prêter à un investissement locatif en colocation après rénovation, ameublement. Je vais me pousser un peu que vous voyez, décoration avec une cuisine ouverte, des manches debout, un mobilier de très haute qualité et puis une décoration de de goût, hein. ici l'investisseur <rire> est aux petits oignons pour ses euh, colocataires, parce puisque c'est un appartement colocation en l'occurrence. Mais aujourd'hui, c'était pas de cela que je voulais vous parler. Je voulais vous parler de résidence principale. Alors euh, pourquoi je voulais vous parler de cela Et eh bien c'est parce que euh, vous qui regardez cette chaîne, peut-être vous intéressez à l'immobilier et à l'investissement locatif, hein, ce qui est le cœur de cette euh, chaîne où je vous montre des appartements euh, avant, pendant, après rénovation, des modes d'exploitation différents pour euh, vous inspirer. Et ce faisant, il y a des personnes, en fait, à force de voir mes vidéos, bah, qui finalement me contactent, mais pour me, pour, pour me poser une question sur leur résidence principale. Et c'est pour cela que je vous parle de cette chose-là, puisque, euh, en fait, le, je me suis rendu compte que les trois personnes qui m'ont contacté sont des profils assez homogènes, c'est-à-dire que déjà, ce sont trois femmes euh, qui m'ont contacté, qui sont dans une tranche d'âge qui est entre 45 et 60 ans. Voilà, deuxième, euh, deuxième euh, point euh, commun, j'allais dire. Trois femmes qui euh, vivent désormais seules, c'est-à-dire, bah, ça peut être suite à une séparation, euh, un divorce. Et ces trois personnes qui s'interrogent, euh, donc qui sont propriétaires de leur résidence principale, alors où il y a beaucoup, beaucoup d'affects, où les personnes ont passé des fois 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans ou plus, où parfois les enfants ont grandi, alors enfants qui sont d'ailleurs pour partie, j'allais dire, encore à domicile et d'autres plus, puisque les âges, les âges sont différents et d'autres sont partis, d'autres encore au foyer, dans le nid j'allais dire. Et donc euh, chargé d'affect. Et donc qu'est-ce qu'on qu qu fait en fait hein Il y a une dimension affective, on se plaît dans cet appartement puisqu'on l'a acheté sur un coup de cœur et les années sont passées et puis on y a toutes ces habitudes. Et donc euh, sauf qu'il y a un moment, la situation financière où la vie fait que euh, la question se pose et de manière plus ou moins euh, euh, aiguë. Et je me suis rendu compte que euh, alors j'ai rencontré ces trois personnes et on a ce pas forcément des conseils que je leur ai donné, mais c'est des questions que je leur ai posées. Et juste ça, en fait, d'avoir quelqu'un en face de vous qui est un peu détaché, euh, qui n'a pas cette euh, attache, cette dimension affective dans l'appartement où on se trouve et qui regarde un peu froidement les chiffres, en fait, bah, on peut être amené à une solution qui semble évidente. C'est-à-dire que euh, dans, les trois, dans les trois cas, d'ailleurs, c'était le, le fait de devoir vendre, enfin devoir le, le fait, d'un point de vue purement financier, le fait de vendre la résidence principale était la, la, la solution, je sais pas si une solution, l'hypothèse préférable hein, pour, d'un point de vue encore une fois, strictement financier. Euh, donc les, les trois entretiens ont, ont abouti à la même chose. La question cruciale après, c'est qu'est-ce que je fais après Alors déjà, comment je vends Alors effectivement, alors bon, moi je suis professionnel de l'immobilier, donc je sais un peu comment faire, même si moi je suis chasseur d'appartement, donc je sais tout à fait... Euh, euh, dénicher les bonnes affaires, ça c'est en tout cas, bah, c'est ce à quoi je m'attelle euh, à faire pour mes clients. Faire une estimation d'un appartement et le mettre en vente, alors bah, ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, même si j'ai un peu d'expérience aussi sur le marché lyonnais, je précise uniquement, et euh, si je peux avoir les bons, les, les bons partenaires, les bonnes personnes pour m'aider dans cette démarche, notamment d'estimation de prix. Euh, mais après, c'est la question d'après déjà. Alors comment je vends, premier point, mais après, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais une fois que j'ai vendu cette résidence principale Est-ce que je rachète une autre tout de suite derrière est-ce que euh, je deviens locataire euh, Est-ce qu'il faut que j'ai une chambre de plus que la mienne puisque j'ai des enfants qui sont encore à demeure, comme je le disais tout à l'heure, ou qui sont euh, euh, en région parisienne ou ailleurs, mais qui reviennent de temps en temps et je veux pouvoir les héberger Donc je ne veux pas un T2 non plus euh, trop exigu. Et puis on aspire aussi à un certain confort, une qualité de vie quand on arrive euh, à ce stade. Hein. On n'a pas envie de se priver puisqu'on a déjà fait des sacrifices pour arriver à, à, au stade où, où on en est. Bref, il y a plein de questions sur l'après. Et là encore, je me suis rendu compte, c'est l'objet de cette vidéo, qu'une voilà, fois qu'on a pris la décision, parfois douloureuse, encore une fois, de se séparer, de vendre sa résidence principale, quelle est l'étape d'après Eh bien là, là encore, les, les, trois, enfin, les trois entretiens ont débouché sur la même chose, et c'est ce que moi je préconise, c'est le fait de passer à, à être locataire. Alors ça peut paraître paradoxal, c'est-à-dire on a été propriétaire pendant de nombreuses années de sa résidence, et est-ce que c'est comme une espèce de régression que de redevenir locataire Alors, moi, je dis pas du tout. Déjà, ça permet plusieurs grands avantages. Une fois qu'on a vendu, eh bien, ça permet de se poser hein, psychologiquement, puisqu'on a pris une grosse décision et il faut un peu reprendre ses esprits. Et quelques mois ne sont pas de trop, voire quelques années, pour un peu savoir où on va aller, puisque ça vous ouvre des. Horizons que vous n'aviez pas du tout quand vous étiez dans votre résidence principale, puisqu'on est conditionné par tout un tas de choses. Et donc, ça, on, en fait, on, les, les réponses ne viennent que quand on en est définitivement sorti, physiquement et, et émotionnellement. Donc, premier avantage d'être locataire de sa résidence principale après avoir vendu. Voilà. Deuxièmement, eh bien, vous, êtes pas, vous, êtes, vous êtes libre de réinvestir après ou, enfin, ou, ou d'acheter votre résidence. Si vraiment vous vous rendez compte après plusieurs mois de, de, de location, plusieurs années même que vous vraiment c'est un choix de vie que d'être propriétaire que de vous sentir propriétaire de vos murs et d'avoir un tout au-dessus de la tête dont vous êtes propriétaire eh bien, eh bien rien ne vous interdit de le faire puisque vous avez euh, touché le fruit de votre vente, vous avez l'argent qui est mis de côté euh, et donc vous pouvez, vous pouvez investir alors que l'inverse c'est plus compliqué vous voyez si vous vendez votre résidence principale parce que vous avez vu finalement la lumière des échanges des questions que c'était préférable et que vous rachetez derrière alors vous repayez des frais de notaire sur la résidence euh, d'après vous, vous achetez un appartement, vous ne savez pas à l'avance si vous y serez bien ou aussi bien que là où vous étiez. Et donc, bah, si vous ne vous plaisez pas ou si l'aveu, que, que vous changez à nouveau. Puis On ne sait pas ce qui peut se passer. Les enfants partent ou les enfants reviennent ou vous rencontrez quelqu'un. Enfin bref, la, la vie change tout le temps. Donc ça, c'est la souplesse aussi d'être locataire. c'est Vous pouvez naviguer, vous pouvez manœuvrer un peu à vue. Alors que si vous venez de racheter quelque chose, vous n'allez pas vous dire « mais je vais encore revendre et me reposer les mêmes questions » et vous perdez de l'argent au passage puisque vous avez des frais de notaire de l'ordre de 8% du prix du bien que vous avez décaissé et que vous ne vous récupérerez pas euh, en, en termes de revente. Donc c'est l'autre avantage de la location après avoir vendu votre résidence principale que vous déteniez depuis des années, c'est le fait de pouvoir euh, bah, racheter si vous le souhaitez ou pas, ou de rester locataire puisque vous vous rendez compte que finalement vous êtes très bien, vous avez un loyer qui finalement euh, bah, vous coûte de l'argent chaque mois, sauf que bah, vous, vous, comme vous ne payez plus toutes les charges de copropriété que vous aviez avant, toute la taxe foncière, vous ne l'avez plus du tout puisque vous êtes locataire. Et puis la taxe d'habitation, pour qu'elle qu soit moindre là où vous êtes devenu locataire, qu'auparavant vous étiez propriétaire d'un grand appartement, qui d'ailleurs souvent, dans la majorité des cas, c'était presque le cas dans les trois biens que j'ai dans les trois personnes que j'ai rencontrées, appartements qui étaient surdimensionnés par rapport alors, à l'instant T où on se rencontrait, puisque les enfants étaient partis et puisque la vie avait complètement changé. Ben, voilà, vous, vous retrouvez avec une taxe d'habitation peut-être moindre, donc vous avez ces trois postes en moins ou, ou, ou qui ont fortement diminué et qui donc vous payent peut-être votre loyer ou vont vous le payer à 80%. Donc financièrement aussi, vous en sortez euh, véritablement beaucoup. Donc voilà moi l'étape d'après. En fait, on a encore une fois cheminé ensemble avec ces, ces personnes. Euh, c'est L'étape d'après, c'est d'être locataire de sa résidence principale pour tous ces points que j'ai évoqué voilà donc euh, et puis bah, autre point ce que ça vous permet de faire et c'est là où bah, moi après je peux rentrer en, en piste c'est que bah, le fait d'être locataire d'avoir touché le fruit de la vente de sa résidence principale et bien bah, ça vous permet peut-être de réinvestir justement réinvestir dans l'immobilier locatif que ce soit bah, justement pour percevoir un loyer pour pouvoir emprunter pendant que vous pouvez encore le faire puisque plus vous avancez dans l'âge euh, plus l'assurance euh, du crédit en fait va vous coûter cher, hein. je crois que c'est chaque dizaine dans l'âge, à 40 ans on passe un palier, à 50 ans on passe un palier, à 60 ans on passe un autre palier, etc. où l'assurance emprunteur devient plus chère puisque bah, le banquier en fait il veut se couvrir bah, contre le jour où vous allez passer de l'autre côté du miroir et donc il va, vous, il va se, se, se garantir et en, en termes de coût ça va vous coûter plus cher à vous. Donc là encore si vous êtes locataire vous pouvez encore euh, réinvestir dans des conditions avantageuses au niveau du taux et donc c'est aussi l'autre avantage que de rester locataire après avoir vendu chose que vous pouvez plus faire ou beaucoup moins facilement faire si vous avez réenglouti j'allais dire tout votre euh, argent dans une autre résidence principale dont vous savez pas si elle va vous convenir dans le futur voyez donc ça c'est l'autre aussi l'autre avantage c'est le troisième euh, point j'allais dire c'est donc euh, psychologiquement ça permet de vous poser, ça vous permet aussi bah, financièrement d'être un peu à l'équilibre et même dans une situation préférable. Et puis, ça vous permet de vous réorienter. C'est le troisième, euh, troisième avantage de vous réorienter. Soit vous rachetez votre résidence principale. Ça peut être d'ailleurs dans une ville complètement différente que là où vous étiez. Puisque parfois, encore une fois, vous pouvez vouloir être au bord de la mer ou euh, proche des amis d'enfance là où vous aviez grandi ou à la montagne ou que sais-je encore à la campagne. Et puis, bah, vous pouvez sinon euh, réinvestir dans l'immobilier de manière cette fois en tant qu'investisseur locatif, en tant que propriétaire, bailleur et touché des loyers qui vont vous assurer vos vieux jours. Voilà pour le thème de cette vidéo, alors qui, est, qui parle d'immobilier néanmoins, qui parle de, de, de sujets de vie j'allais dire, qui n'est pas purement d'investissement locatif, mais qui euh, me viennent parce que bah, ces trois personnes, dans des profils encore une fois assez et, bah, voilà, ressemblants, ont eu ces mêmes problématiques. Est-ce que je vois ma résidence principale, après tant d'années, chargée d'affect, qui est surdimensionnée aujourd'hui est-ce que je conserve Est-ce que je mets en location Aussi, la question s'est posée, mais ce n'était pas profitable. Qu'est-ce que je fais dans l'étape d'après Ça, c'est l'étape, en fait, c'est l'étape souvent qui bloque la, le, le choix numéro 1. Donc, bah, les trois situations ont amené à dire que c'était préférable d'être locataire tout de suite après avoir revendu. Et donc, si ça peut vous aider, vous vous inspirez, vous également, eh c'est parfait, c'est formidable. Euh, c'était après, si vous avez des questions sur ce sujet, si ça vous inspire des commentaires, des remarques, des choses, où vous êtes en désaccord d'ailleurs, hein, vous êtes tout à fait ouvert n'hésitez ben, pas à les euh, mettre dans les euh, commentaires euh, sous cette vidéo ou à partager euh, celle-ci si vous avez des personnes qui se posent des questions, qui sont en situation où la vie fait que, et les finances font que parfois on est amené à prendre des décisions euh, de tranchées et parfois douloureuses. Voilà, ça peut vous amener des éléments de réflexion et des pistes de solutions. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à vous abonner sur le bouton qui va bien, où on parlera plus la prochaine fois sans doute de, du cœur du sujet, c'est-à-dire l'investissement euh, locatif, et pour vous aider à vous aussi dénicher les bonnes affaires et à prendre soin de vos locataires, vous avez vu encore une fois le degré de standing de cette, de cette pièce de vie. Voilà, à très bientôt pour les prochaines vidéos.